Yo, c'est Tyros, J'espère que vous avez tous la forme. Alors aujourd'hui, je teste mon nouveau casque, le LS2, hein, je sais pas quoi Storm. Je me suis arrêté faire l'essence, je me suis fait plumer par le gouvernement, hein, au passage, hein. ça fait du bien hein, se faire plumer. 1,90 le gasoil, euh, euh, 1,95 je crois le gasoil, 1,90 le super, magnifique, magnifique, c'est super, vive Macron, euh, vive, vive la France. <rire> Comme le disait euh, Raffarin, tout va bien, euh, la croissance est de retour, la France va mieux, voilà, tout est nickel. Bon bref, aujourd'hui on va en profiter en même temps pour parler de la nouvelle Suzuki V-Storm 250 sx je Alors, c'est un trail... Euh, c'est même pas bit size, là c'est du trail vraiment basse cylindrée à hein. peu près comme là, comment tu dirais, la CRF 300L. La CRF 300L, il y a des gens qui me font rigoler, ils disent ouais, c'est un trail bit size. Non, mid size c'est la mienne, hein, c'est 650. Là c'est euh, vraiment basse cylindrée hein. c'est pareil, hein. c'est la même chose. Hein. Euh, bon, c'est un trail, euh, comment on dirait, dans la même lignée, euh, graphiquement, euh, esthétiquement, graphiquement. Je, je suis pas dans les jeux, hein. esthétiquement, que la 1050 euh, de chez Suzuki, euh, c'est pas sur le même, la même lignée que la 600, la 650 je veux dire, là c'est sur le design de la 1050, bon le design est beau, voilà. le design est beau, mais moi j'ai un petit, un petit truc qui me chagrine, qui me saoule sur, le, sur cette affaire, c'est l'appellation, alors, c'est le c'est pas le Vestrom, euh, comme ça s'appelle, le machin, non, non, non, c'est le SX, à la fin. Alors, SX, ça sert à une chose, parce que moi, je viens du monde du motocross, et quand tu mets SX à la fin, ça veut dire que c'est même plus de l'off-road, c'est vraiment du, du, du, du tout-terrain, mais vraiment pur. C'est-à-dire, carrément presque, que la moto, ne n'irait même pas sur la route. Je vous, donne, je, je vous dis pourquoi. Par exemple, j'avais acheté la KTM 250 SX, euh, voilà, c'est pour ça qu'elle avait cette appellation. Ça veut dire que c'est vraiment une moto cross. Normalement, quand tu mets ici, ça veut dire que c'est du cross. Ça veut dire que c'est même plus du trail, là. C'est carrément du cross. Donc, euh, pour un trail, si tu mets cette appellation-là, normalement, euh, ça veut dire que tu es vraiment tout terrain à un point que euh, niveau protection, niveau garde au sol, niveau poids, enfin, vraiment, tout est réuni, que tu serais euh, plus que la, que la, comment ça la gamma s'appelle, la Ténéré euh, 700. Tu serais carrément à un cran au-dessus. vraiment... Euh, Vraiment, vraiment tout terrain. Un peu comme si tu dirais, la j'ai du gâté la Desert X. C'est ça qu'ils ont X à la fin. C'est vraiment un, un, un gap à un level supérieur. Et quand je vois la moto, <rire> ça me fait marrer. La moto, c'est un 250 cm, 3 plus mon bicylindre, hein. Et elle fait pratiquement plus de 200 kg. Déjà, Rita, tu dis, euh, « What ?»« bon, 200 kg ?» Tu dis, « Si, si, il y a un problème, là. » Alors que là, comme ça fait, la J'ai pas dit qu'elle faisait 200 kg. Je dis presque 200 kg, euh, c ce qui est hyper lourd ça vient d'un cadre acier et d'autres trucs qui sont pas du tout au niveau euh, quand tu vois que la mienne elle fait 200kg enfin c'est à 650cm3 ce là, là c'est à 250 alors que la crl 300 l à côté elle fait 150kg tout plein fait déjà tu te dis il oh, euh, y a un problème et même pour un truc qui est pour appellation SX tu te dis putain c'est vachement lourd le mec il y a ça euh plus la garde au sol elle est, elle est, elle est super basse hein. alors c'est peut-être que la satèque qui ne connaissent pas les trails, vraiment le tout terrain mais là attends la garde au sol elle est basse hein. elle est vraiment basse parce que quand tu vas commencer à faire vraiment du tout terrain faire, faire du franchissement et compagnie euh, une garde au sol basse comme ça tu tapes le moteur dans les cailloux et tout et tu peux mettre des, tu peux mettre des parpires tant que tu veux euh, Ça va, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout hein. surtout si tu prends de la vitesse et que tu tapes de plein fouet avec une vitesse tu, tu massacres tout donc voilà, il euh, y a ça et en plus surtout le moteur, 250 cm3 pour euh, faire vraiment vraiment du, euh, du, du, du comme s'appelle, loff road c'est à mourir de rire, vu le poids et tout, même la CRF300L ils ont ils ont eu au moins la, la modestie de l'appeler CRF300L, euh, ils ont pas appelé ça SX, parce que même moi j'aurais rigolé là, genre à foutre que j'aime bien la CRF300L, c'est vrai que c'est une moto que je compte me prendre en 2023, vraiment, là je suis vraiment ça, placé dessus, mais ils auraient appelé ça par un CRF300SX j'aurais rigolé, j'aurais dit non c'est pas du tout du tout du tout un, un tout terrain euh, pur euh, si vraiment tu veux un tout terrain pur tu prends, tu vas sur la gamme KTM les comme s'appellent les, euh, les enduros voilà des trucs comme ça, là c'est vraiment des, vraiment des purs euh, trails ou alors tu vas chez Yamaha la, la, la, la 450 ou la 250WR là bah oui c'est des purs des purs euh, comme s'appelle trails tout terrain, c'est même plus c'est pas des trails d'ailleurs c'est des enduros je me les enduros, euh, là, putain, la garde au sol, elle est, elle est minimale et tout. Euh, le poids, il est super lourd. Le prix, il est assez cher. Je crois qu'il est presque à 7000 euros, quoi. Je veux dire, euh, au niveau électronique, on n'est on, on on est pas dans un truc révolutionnaire. C'est un bicile, non, non Parce que tu vas foutre comme électronique dans un bicylène. il n'y a pas de mode moteur, il n'y a rien. Je veux dire, c'est comme la CRF 300L. Le moteur, il est déjà bridé lui-même d'origine, de, de, de, de quoi. Il est déjà bas. Qu'est-ce que tu vas mettre comme mode moteur euh, voilà, donc tu te dis là je comprends pas l'appellation je comprends pas la logique de... de comment on appelle ça de Suzuki, surtout que leur 1050 je crois qu'ils l'ont appelé XT ou un truc comme ça ils l'ont pas appelé SX, alors qu'elle est beaucoup plus motorisée, elle est beaucoup plus trapue, et, et elle, est 250 ils appellent ça SX c est, c est, je comprends pas la, là je comprends pas la logique ouais c'est pour essayer de, de, de, de tromper le, le, le consommateur qui n'y connaît rien voilà je vois, je vois la chose comme ça c'est un peu débile, parce que regardez, même Honda, il oui, a eu quand même la modestie d'appeler ça, c'est 300 l ils, ils ont dit, 3 L Parce que ça veut dire que, quand vous mettez le L comme ça, ça veut dire que c'est un c'est un peu des deux mondes. Un petit peu du tout-terrain, un petit peu de la route. Ça veut dire qu'elle est bonne, elle n'excelle pas elle est, voilà, elle excelle pas nulle part, elle est juste bien, dans, à peu près bien dans les, dans les deux mondes, sur la route et sur la terre. Voilà, mais elle n'excelle pas c'est pour ça qu'ils appellent ça c'est 300l ça veut dire ça veut dire que c'est un ils appellent ça un mid non pas ils appellent ça un, euh, je sais pas ça veut dire qu'elle est un peu un peu des deux quoi voilà un peu des deux comme ils, ils, avaient, ils avaient une appellation mais on n'appelle pas ça sx si vous voulez vraiment une 6, c'est ce que j'avais moi les KTM, les putains de motos de fou, là, 45 chevaux, euh, qui étaient vraiment taillés comme des motocross D'ailleurs, c'était des motocross, c'était des enduro. Euh, là oui, tu appelles ça 250 SX. SX d'ailleurs, de c'est des motocross. Mais euh, voilà, là oui, mais, mais pas ça, mais pas ça, là, ça, ça, ça me mourir de rire. Non, c'est pour ça, que quand je vois ça, ça me fait marrer. Je sais que je vais me faire encore atomiser par la fanbase de, de Suzuki, comme je me fais atomiser par la fanbase des motos chinoises. Mais merde, je sais pas, je suis désolé, sortez des noms qui, ou des appellations qui, qui ressemblent à ce que vous vendez. Là, là, là, vous vendez vous ça comme un truc pure off-road et, et, et ce, ce n'est pas du tout. Et là, c'est quoi C'est quoi le. le, le comment on dit l'aboutissement de la chose C'est quoi Vous voulez tromper les gens Vous voulez faire semblant euh, Vous voulez faire quoi Vous voulez essayer de vous mettre à une catégorie que vous n'êtes, qu'en vérité, vous n'êtes pas. Donc, moi, je, je, je, je, je comprends pas trop leur délire. Surtout que Suzuki ne sont pas non plus des manches et savent faire des motos qui sont assez appréciables. De... Euh, et là, on dirait vraiment qu'ils ne plus se reposer sur ses gorilles. là, on dirait qu'ils sortent des trucs et n'ont pas lieu d'être donc c'est pour ça euh... c'est pas une c'est pas une moto que je déconseille mais c est, c est que, si tu achètes ça dans, dans une dans une optique de dire je vais faire vraiment de, de, de, de tout terrain avec vraiment faire des, des, des, des, des sorties vraiment euh, pure off-road tu te trompes complètement déjà par le poids par la motorisation et, et, et par la garde au sol et tout et par et par le peu le petit peu de, de, de, de d'accessoires qui sont pour le tout terrain, tu vas vite déchander, hein, tu vas te dire au final, putain, je paye ça cher pour rien, euh, elle a rien de particulier. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est mon avis, ça ne reste que mon avis. Je vous remercie pour votre fidélité, on est 2000, on est 2110, je crois, 2110 abonnés, c'est vraiment excellent, c'est grâce à vous. La prochaine fois, je, je, le temps que je reçois, je ferai le test aussi d'une petite bonnette qui se met sur ma GoPro pour filtrer mieux le son. Donc il y encore un meilleur son encore sur, ma, sur mes vidéos. Et on fera aussi de vidéos, encore de présentation de différents des appareils que je vais recevoir. Allez, ciao ciao les gars, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et je vous dis bon ride.